Les reviews d'Amazon valent leur pesant d'or, et savoir comment les obtenir est une compétence que chaque vendeur doit posséder pour survivre sur ce marché concurrentiel. Allo tout le monde, c'est Fauve de Be Wild and Free, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je parle de trois conseils afin d'obtenir plus de reviews pour votre produit Amazon. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Admettez-le, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être intrigué par un produit avec 200 reviews versus un avec seulement 10. C'est la nature humaine, on est fait comme ça. Outre les reviews sur les produits, les seller feedback deviennent de plus en plus importants lorsqu'il y a plusieurs vendeurs sur un même produit. Bien que le prix du produit reste un facteur, la preuve sociale d'un nombre significatif d'excellents reviews peut facilement faire pencher la balance en votre faveur. Alors, comment obtenir des reviews sur Amazon? Alors, la méthode numéro 1, les inserts de produits. Les inserts de produits, sont des, des messages imprimés ajoutés dans l'emballage d'un produit. Il peut inclure des instructions, comment ils peuvent vous contacter ou toute autre information importante, comme laisser un review. Voici maintenant quelques astuces pour tirer le meilleur parti de vos insertions de produits Amazon. Astuce numéro 1, se concentrer sur un seul objectif, soit obtenir un review Amazon. Assus numéro 2 être clair et concis. Il ne faut pas surcharger le client avec une tonne d'informations. Et Asus numéro 3, demandez-leur de vous contacter s'il y a un problème au lieu de laisser un mauvais review. Parmi tous les différents types d'inserts de produits, euh, on souhaite principalement demander au client lorsqu'il laisse un review. Vous pouvez inclure d'autres informations, mais ça doit rester évident pour le client. Et comme Amazon n'interdit pas ce type de message, vous devriez en profiter car ça peut vous aider à obtenir des reviews sur euh, votre produit Amazon. Par contre, il faut garder en tête que vous ne devez jamais offrir un rabais sur leur prochain achat en échange d'un 5 étoiles. Ça, c'est contre les règles d'Amazon. La chose la plus importante à retenir lors de la conception de votre insert de produits et qu'elle doit être visiblement attrayante avec un message clair. Vous souhaitez que les clients puissent comprendre en quelques secondes euh, ce que vous demandez et les étapes à suivre pour laisser un review. Et une recherche sur Internet vous donnera beaucoup d'inspiration sur comment créer un message avec beaucoup d'impact pour votre un client. Une fois la conception terminée, vous devez demander à votre fournisseur de les imprimer et de les ajouter à votre emballage. Souvent, là, ça va coûter environ 10 sous l'insert pour le faire imprimer à votre fournisseur. L'étape numéro 2, 5 de suivi par email les séquences de suivi des emails, également appelées les « drip campaigns », sont une série de messages envoyés à vos clients sur une période stratégique, après que certaines actions ont été entreprises. En 2019, ils constituent le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus efficace d'obtenir des reviews sur Amazon. Semblable aux inserts de produits, l'objectif d'une bonne séquence de courriel post-achat est de fournir de la valeur à vos clients. Cette valeur peut être définie comme une information pertinente sur le produit acheté, le support client, des guides utiles relatifs au produit. Vous pouvez envoyer vos séries de courriels par l'entremise de Jungle Scout et Lyum 10 pour nommer que ceux-là. Gardez des choses simples, c'est tentant de dire aux clients tous les détails de votre produit, d'expliquer pourquoi ils ont bien fait de l'acheter, patati patata, mais croyez-moi, moins long vos courriels seront, mieux ce sera. Soyez créatifs avec vos titres de courriel. Comment allez-vous amener les clients à laisser des reviews s'ils n'ouvrent pas vos emails? Euh, essayez différentes matières qui incluent le nom de votre client, des, euh, des émoticônes ou une question qui suscite leur curiosité. Il faut surtout pas spammer vos clients. Euh, rien ne dérange plus les clients que de recevoir trop de messages inutiles. Si Amazon estime là, que trop de clients reçoivent du spam, ils pourraient ne plus autoriser cette méthode, ce qui nuirait considérablement à votre capacité d'obtenir des reviews. Lorsque j'ai commencé Amazon, j'envoyais jusqu'à Quatre courriels automatisés, puis j'ai vu que c'était beaucoup trop pour certains clients, puis malheureusement, j'ai eu de mauvais reviews sur mon produit, car les clients étaient fâchés. Euh, alors, j'ai revu ma stratégie, puis maintenant, j'en envoie seulement deux, puis j'ai ainsi beaucoup plus, euh, beaucoup plus de succès avec deux courriels. Méthode numéro 3, contenu gratuit et livre électronique. De nombreux vendeurs utilisent des livres électroniques ou des e-books pour augmenter la valeur de leurs produits, améliorer l'expérience client et attirer plus de ventes. Ça fonctionne assez bien, mais qu'en est-il de surprendre après la vente? Simplement offrir un e-book gratuit avec vo votre produit et l'afficher dans votre listing peut vous donner un léger avantage, mais surprendre les acheteurs après la vente peut avoir un effet émotionnel encore plus fort si vous achetez un produit pour vous et tadam, vous voyez que dans votre boîte courriel, le vendeur vous a envoyé un petit cadeau bonus, je vous garantis que ça suscite encore plus de surprises. Malgré les trois conseils que je viens de vous donner, la vente de produits de haute qualité dès le début est de loin le meilleur truc pour avoir des reviews positifs. Un petit truc que je fais toujours, c'est que je me pose la question, faut. est-ce que tu serais heureuse de recevoir ce produit-là? Et si la réponse est non, bien, je cherche alors des façons d'améliorer mon produit afin que je sois 100% satisfaite. Obtenir des reviews dans de ma est toujours l'un des plus grands défis auxquels les vendeurs FBA sont confrontés. Même si c'est devenu un petit peu plus difficile qu'autrefois, ça reste que c'est très réalisable en intégrant ces trois conseils à votre plan d'action global. Il faut se dire que tout le monde est dans le même bateau, donc les conditions sont égales pour tous. Cependant, là, vous pouvez obtenir un grand avantage sur vos concurrents en faisant un petit peu plus de travail à l'avance. Alors, ça conclut pour cette vidéo. Si vous avez d'autres idées pour attirer les 5-star reviews, faites-le moi savoir en dessous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!